Yo, a a a a a bon les gars incroyable c'est un truc de fou ce qui s'est passé je vous explique ça en scoop notre cher président de la feca foot Xavier Le a il a il a un supporter euh, je vous laisse regarder la vidéo je vous je vais vous épargner quand même la partie la plus choquante mais regardez vous même Bon, au début, ça va. Hein, mais... Les gens prennent des photos, ils sourient. Ils... Ah. Ça va. Il avance. Tiens, il avance quand même. Oh, là, il est énervé. Voilà, donc le gars a dû tirer un truc. Oh, la oh, il a perdu oh. oh. de la Imagine. je vous épargne, la Je vous épargne Je vous épargne le coup hein? Je la épargne a du foulard Qu'il a donné au gars euh, Franchement moi je tiens à dire que euh, C'est pas parce que tu t'es une personnalité publique, une légende euh, euh, sportive, que tu ne restes pas un être humain. Je suis contre la violence, on est d'accord, on est tous contre la violence, on n'aime pas ça, mais... Mais je pense que si déjà il souriait avec les autres gens, il y a d'autres gens qui venaient prendre des photos, et que comme par hasard c'est sur ce gars-là qu'il s'est énervé, c'est que le gars a dû dire un truc quand même inapproprié. Et le mec il reste un être humain, parce qu'il connaît les conséquences de ce qu'il a fait, mais derrière son instinct d'être humain a pris le dessus, il s'est pas contrôlé malheureusement. Donc c'est là où il a merdé. Il aurait dû se contrôler parce que, peu importe ce que le gars a dit, même si c'est chaud, il, il aurait pu contenir quand même son énervement et passer au-delà. Maintenant, il a lui a donné un joli coup de foulard. Euh, euh, euh, euh, ouais, c'est c'est c'est c'est un beau geste technique. Euh, quand quand j'ai vu le coup de de, de fula, là, quand j'ai vu le coup de foulard, franchement, je, je je je me suis dit c'est quand même le plus beau but de la Coupe du Monde. Hein. Je, honnêtement, je pense que tu vois. Et toi après, il a, il a appelé Francis Nganou pour, pour, pour comment on donne le, le petit coup du foulard. Comment on donne hein? Je pense qu'il a appelé Nganou. Non, ça c'est un truc de fou quand même. Ça, vous voyez ça, ça c'est de coups de foulard qui coûte cher. Moi, franchement, à la place du gars, j'aurais accepté. Hein? Un coup comme ça, ça peut te rendre milliardaire. <rire> un coup ça c'est En plus, c'est le coups de foulard de riche. Quand tu mets le coup.. C'est des coups qui viennent du bas vers le haut. Ça, tu vois, tu donnes. Au moment où il te donne le coup, ton compte bancaire se remplit. Qui n'a pas envie de ce coup? Non, dites-moi, qui ne veut pas de ce genre de coup Ah moi j'aurais aimé qu'il me tabasse. Bien, je me couche, je ne me lève plus, j'attends. Non mais non mais oui, Attends, je suis désolé. Hey dans la vie, là, on te dit quand on te juge sur la joue gauche, dans la joue droite. Moi, j'aurais tendu toute ma tête. Non, mais il y a des. Ça, c'est des jolis gestes techniques. Ah oui, mais là, attends, Vincent Boubacar n'a rien fait. La louche de Vincent Boubacar, c'est zéro par rapport au président de la FEC à foot. Non, mais vous n'avez pas vu le, le coup du foulard en lui-même. Je vous invite à aller regarder sur Internet. Vous tapez, vous tapez, hein, le coup du foulard des taux sur le supporter. Vous allez voir que. C'est un joli geste technique, lui d'être élu homme du match. <rire>